Bienvenue sur Evel, aujourd'hui on va s'intéresser à la question suivante Les complotistes sont-ils fous Un complotiste aujourd'hui ça désigne une personne pensant qu'une élite est au sommet de la société et que celle-ci agit pour son propre intérêt et également contre le peuple à travers différents complots. Bien souvent lorsque je rencontre une personne et que nous échangeons sur ce sujet ou bien que je lis des commentaires sur un blog qui traite de la mission Apollo par exemple je découvre la vie de centaines de personnes sur ce domaine et je vous avoue qu'ils ne cachent pas du tout leur intérêt pour en mettre plein la figure aux complotistes en se foutant de leur gueule et en les décrédibilisant. Ce qui n'enlève rien au fait qu'ils soient parfois intelligent et capable de réflexions pertinentes puisqu'il y a certains commentaires qui m'ont assez scotché comme celui-ci. C'est quand même dingue qu'une petite minorité pense être éliminée et détenir une vérité, que les 98% de la majorité n'admettent pas sous prétexte qu'ils sont conditionnés par le système. Quand on y pense, c'est pas faux et cela peut remettre en question la véracité des informations qui sont affirmées par de nombreux théoriciens du complot Donc si nous partons du principe que ce commentaire est juste, cela voudrait dire que cette minorité pensant détenir la vérité sont dans le déni. Après tout, si on y réfléchit, c'est possible que, par exemple, on vit dans une société où une personne qui n'est pas heureuse, qui n'atteint pas le bonheur ou qui n'arrive tout simplement pas à réaliser ses objectifs, cherche une excuse, un facteur extérieur à son problème. Ainsi, une méchante élite au pouvoir les limite et c'est à cause d'eux qu'ils ne peuvent pas suivre leur rêve. Quoi qu'il en soit, les complotistes, ça voudrait donc dire que ce sont des personnes coincées dans leur monde ou parano. Tout en fait se retourne contre eux dans leur, dans leur tête, que ce soit pour les contrôler, pour les soumettre ou les limiter. Et dans le cas où ces complots n'existent pas, cela revient à dire que l'élite et les Illuminati n'existent pas non plus. Si on suit la logique, le monde devrait être un havre de paix où règne l'amour, l'entraide, le partage et la fraternité. À ce niveau-là, je te demande maintenant de me répondre en commentaire. Est-ce que dans notre société, tout est fait pour qu'on puisse s'épanouir Est-ce que dans notre société, tout est fait pour nous pousser vers la poursuite de nos rêves Est-ce que tout est mis en place pour nous motiver à suivre notre passion Est-ce que dans ce monde, tout est fait pour nous apporter la meilleure santé possible Est-ce que tout est mis en place pour nous aider à avoir la meilleure des vies possibles Et malheureusement, à cela, toute personne sincère avec elle-même, et moi-même, répondront non. Mais lorsque nous regardons le monde actuel, que voyons-nous On voit des guerres, des famines, des maladies, du terrorisme. Donc cela fait beaucoup de mauvaises choses pour un monde qui devrait logiquement avoir évolué et où les complots n'existent pas, comme on vient de le voir. Je te demande maintenant de penser à ce qui vient justement contrer toutes ces choses qu'on vient de citer, à savoir le bonheur, la santé, la réussite. On va rester sur la santé, et immédiatement, concernant la santé, je pense à la nourriture, au fast-food, aux fréquences, par exemple, les téléphones, les antennes relais, etc., etc. Aujourd'hui, nous parlons de plus en plus de ce qui se passe dans l'agroalimentaire, tel qu'à une époque, les tartelettes euh, avec les contaminations fécales chez IKEA, il y avait le fipronil dans les œufs, mais aussi l'utilisation en masse aujourd'hui du sucre que l'on retrouve quasiment dans tous les produits. Et je le rappelle, c'est aussi toxique dans le corps et addictif que la cocaïne, ainsi qu'un tas de produits cancérigènes, E104, E950, euh, e les nitrites, l'aspartame et même l'aluminium. Donc en gros, on voit que l'agroalimentaire, qui est pourtant pointé du doigt depuis bien longtemps par les complotistes et qui était tourné bien évidemment en dérision, il dénonçait ces entreprises de favoriser le rendement et le le gain financier au détriment de la vie humaine, et en plus de cela, de les rendre mal nourris et malades. Donc les complotistes sont-ils toujours aussi paranoïaques que ça, ou voient-ils plus loin En sachant qu'ils dénonçaient déjà le principe de la mauvaise nourriture et de la malbouffe. Donc à cette question, je répondrai que, comme dans tout domaine en fait, il faut faire la part des choses. Certaines personnes cataloguées comme complotistes seront assez terre-à-terre terre et pourront prouver tout ce qui est dit. D'autres seront dans un piège de leur mental, et cela on va pas en parler, ils seront dans un délire d'extraterrestres, de reptiliens, d'archons, de terre plates, bref. Ce n'est pas pour autant que les complotistes sont tous fous et déconnectés de la vérité, loin de là. De mon point de vue, les complotistes, les réelles personnes qui s'intéressent à tout ceci et qui sont dans le vrai, ont compris qu'il y avait plus. Ainsi, ils se posent des questions et se rendent compte de tout ce qui est mis en place pour aller à l'encontre de ce qu'une société pacifique ferait. Et il est vrai que la plupart des gens que je croise ou que je rencontre par exemple sur les réseaux et qui sont contre les complotistes, sont souvent des personnes intelligentes, certes, qui ont fait peut-être des études également, et qui sont malgré tout très cartésiennes, scientifiques, et voire bien souvent athées. Et au final, ils sont pas connectés du tout à leur part de spiritualité. Pour eux, parler d'âme, d'esprit, ça n'a aucun sens, ça n'existe pas. Pourtant le vrai commencement, c'est justement ici, c'est comprendre qu'il y a plus que ce que nous voyons, et ça nous permet d'aller plus loin dans la compréhension de tout ce qui est en nous et autour de nous. C'est lorsqu'on s'éveille spirituellement dans le vrai, je parle pas du New Age, que l'on comprend qu'il y a beaucoup plus, et ça nous permet d'avoir un champ de vision plus large, de comprendre justement tous les enjeux qui se passent au niveau mondial et gouvernemental. Donc à la question, les complotistes sont-ils fous J'ai bien envie de répondre non, mais ça prend avec des pincettes. faut bien faire attention aux gens qui seront complètement déconnectés de la réalité et qui seront dans un piège du mental, et les autres qui sont sur le vrai chemin et qui peuvent mener une discussion mature avec des arguments et des contre-arguments pour exprimer leur vision des choses. Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marche ensemble. Et pour cela, une seule chose à faire, abonne-toi, appuie sur la cloche et like cette vidéo. A bientôt sur le...